C'est fou ouais, les le là. Déjà en train de boire les. Ah, ça y est, je suis calé. Ah ouais. je peux 12 balles dans le temps. Ah ouais, fait... en, en vrai, un truc qui serait marrant de faire, ou bien de vous, genre faire une vidéo sur un jeu et de faire les broutages du jeu toi-même. Sur R6. Diffuser's been placed. Faire ça, tu vois. Déjà fini, un, déjà fini mon un, assiette. Oh là là, là, là. Le jazz. Oh le job En fait, ouais. il a fini avant, euh, il mérite l'assiette. Je ne l'avais même pas. Oh oh oh Je me oh, Quand il tient à son assiette, ah. ce truc de ouf. En fait, quand vous êtes au chinois il y a des stratégies. Vous payez déjà très cher, vous devez rentabiliser le coup. C'est très simple, enfin, c'est très efficace. Du coup, là, c'est juste montré. Il ne faut pas s'en avec de l'eau. Vous voyez, lui, il va boire de l'eau. Il boit de l'eau, par exemple, il va s'en. Il a fait un truc, il a fait un truc. Oui, mais pas jamais de veste parce qu'il est toujours en 200 C'est un gilet par balle. Ça graisse son gilet par balle. Ça graisse un gilet. La est il La Il elle est boivre. Il va... Il boivre. Il boivre. Il On va... boivre. On a Il On Il boivre. on a Il boivre. on a Il boivre. Il <rire> <Mohamed Abduh> le <rire> ça. water, il empty. <rire> petit. ça. Il a tout vu, frère. On dirait la bête, donc il là, là, là. est cool, qui voit tout le là. Tu truc de ou pas Je vois, mais j'ai quand même mon Je sais plus <rire> comment elle s'appelle. Elle s'appelle la bête. terminé. Elle s'appelle Majdanek Elle En vrai, ça va... Il est bizarre. En vrai, c'est pas euh... en vrai, c'est doux, hein. Non, non, non, non, non, non, ah, t'es pas au Japon enculé là hein. Ah si Moi j'attends mes 3 bols de riz conteneur Non mais 2 Comment ça 3 bols de riz conteneur 3 bols frère vous vous rendez pas compte En plus ça a été un mot normal toi ouais, ouais, Il va se taper mais, ça là, c'est bon L'important c'est de déguster vous voyez Vous voyez Là je prends... Vous voyez ça Ami connu Merdez je prends le riz là Il est malade c'est la télé Ah j'ai senti la chaleur là la euh chaleur de euh péril. Oh là là. là. C'est bon mes pire. carottes. Ça fait grandir. <rire> Machallah. Tu fais 1m50 Je ne te pas cette manque de respect. Cette manque de respect Tu pas parler français, t'as moins une manche. J'avoue que le Kévé à côté n'est pas 1m50. <rire> c'est vrai que le mec qui... il qui ben pas. Eh t'as pas à C'est cadeau. Attention, je rajoute la sauce sucrée. Tu casses avec ta sauce toi T'en as rien à faire. La commence c'est tous commencé à se finir avec la sauce. Au final, la sauce elle va être mélangée avec un petit peu de wasabi et ça va partir pour des côtes à combien Qui boit ça Hein Cameraman. Non, le bois, Le boire wasabi, sauce salée, sucrée, plus piment. Ouais C'est bon, ça, mais. Merci ah, beaucoup. beaucoup Ouais, je suis mon bol, il es <rire> <rire> wow. Wow. est où Il est gâché C'est pas fini, c'est pas fini on une Bam C'est pas fini Regarde, regarde, regarde Ouais, si on ouais. de dessiner une femme, comme les deux, ça fait demi-barre J'avoue, c'est ça Tu devrais coller les oh, deux à toi ouais, Bonne idée, là je dis un petit peu de Eh non, c'était une bête, passe à chez vous les mecs. Vas-y, on va mettre ça. Pas ta première, tu fais une flottante. Eh toi, tu serves vraiment à rien. Il faut de la sauce. Dans il sauce a tout le dans la sauce, toi. Je vais te laisser dans la sauce. Moi, je peux pas. Moi, j'avoue, là, ça me passe. Pourquoi tu as deux bols de riz là Parce que j'ai faim. Tu bol de riz ou il marche comme, comme, comme Naruto! Non, pas, pas, en oh, ah, il y a du monde, hein! c'est l'homme qui veut entrer dans un bâtiment. De, euh, de radio, ça, c'est pour ça c'est pour nous. Je de de ça. Oh là là, je vais de la c'est pour nous, ça. Ça, c'est pas pour nous, non. We need some besoin de water. Bring water to the village. Où est-ce qu'on a récupéré tu déjà Il a vu, il était dans un jeu vidéo. Hein Où est la toast mal Non, non. non. Fait... Il y a beaucoup de trucs qui se baladent. Il y a beaucoup de trucs qui m'appartiennent ici. Il y a beaucoup de trucs qui m'appartiennent. Ça, c'est Wow Ouais Mais arrête d'arracher. Moi, je ai pris tous. Ça, c'est à moi. Moi, je veux bien faire partager, mais arrête de faire ça. Ça, avec les doigts, frère. rien du tout comme ça, tu Tu rien. Tu vois, il y en avait quatre, j'en ai pris. Ça, c'est c'est bon, moi wesh C'est moi wesh, wesh. C'est moi wesh Plus oui. ah, non c'est bon, c'est bon, trop, trop pour toi Ouais c'est trop pour toi, ouais, trop pour toi. Ouais, Je as plus ou quoi ouais, des stop Tu te rappelles un peu à être es... C'est pas il a pleuré quand il avait mis vos têtes brûlées Je sa tué J'ai pas ouais. Je <rire> Il n'y a plus d'eau là Tu te fous de ma gueule ou quoi là D'ailleurs, je te filme. Pense-toi depuis tout à l'heure qui voit tout là. T'as pris 5 verres. Mais c'est pour mon frère. C'est pour mon famille. Ah, donc c'est pour ma famille, je leur ramène de l'eau. Je me sens professionnel, je vais mettre beaucoup de choses. Non, c'est bon, arrête de mentir. Face, hein. Mais lui, il l'a mis dans sa mousse Encore, encore, encore la crème solaire Regarde le bonhomme, frère Ça allait tomber de la mousse Mais <rire> lui, il a trop cru <rire> oui, <a> <rire> oui, Lui, il a, trop <rire> il a, oui, lui, lui, a dit, moi Qu'est-ce que ça fait là, ça Qu'est-ce que ça fait là Ah là Ouais. Oh dieu. C'est la porte. Les portes de l'enfer sourd. Vas-y, viens en chèque. Ching Et vous me dégoûtez. M'a pas voir, merde M'a pas voir il recrute tout! Il recrache tout! Ouais, ouais. Mange, mange, mange, mange, mange, mange! En vrai, ça va! Non mais tout ça, j'en prends parce que, faut se dire, mardi j'ai dans MFC! J'ai ah, mal à la marche Marvin. Il est venu! Bon, ah, c'est Attends, Attends, mais j'ai vraiment tout croqué! Même moi, wesh! Ouais. C'est moi, wesh! Ouais. C'est moi, wesh! Ouais. C'est moi, wesh! T'aimes croquer les bâtons. Quand ah, ah, ah, tu les en train de faire ça, ça dégoûte! ça <rire> un... J'ai faim! J'ai faim. faim! Faites comme ça chez vous, hein! Attention! Hein. Il, y plus plus plus. Plus. il y a deux acides de poulet! <rire> <rire> T'as le cul, Il est mort! <rire> il est mort, <rire> J'irai Pourquoi oh, tu veux Kylian Mbappé <rire> Parce que Moi moi je suis vraiment j'ai affaire à dire qu'il y a Mbappé sans qu'il a gagné. Ah mais bon, tu sais pas, vous savez, les mecs, il reste des projets, hein, vous avez oublié Ben oui Il reste des projets, il l'a dit, mon vieux <rire> Non, c'est se taille, on se taille Ah non, <rire> ah, non dit, <rire> <c 'était rire> tu dis quoi là Il reste des projets, il l'a dit, alors que Il a dit, on va Non, moi, non, c'était des poulets, c'était. Ah, ça c'est moi ça Ça c'est moi ça Le poulet, c'est trop là Il a fumé les sushis, et tout ça là Oh, Eh, quand t'as combien Amen. Tu prends une boucle, tu la mets dans la bouche, tu viens croire. C'est un ventre. Franchement, c'est seul Deux. Okay. Okay un C'est six pas bah, parfait pas parfait bah, génial tu prends n'importe laquelle tu as coup, là, la mets dans ta bouche là là là caméraman. Allez, dans la boule. là une oh, là là là dans le boule, boule un Une boule dans le boule. Mange, non. Du là là là là là là Et, voilà. Fais une le d'aiguë Les des dieux. Ouais, se C'est Laisse le mot en passant J'ai oui. réussi Je suis, suis là après ma Viens m'affronter <rire> Je t'attends Il parle avec lui Je... Tu <rire> parles, <avec> lui. Tu <rire> parles lui. Ouais, ouais. Je <rire> parles. parle à... à... avec Je, Je parle à clé. Je parle à ramène. Ok les mecs Qui pense aller en enfer Levez la main Ok Qui ah, pense monteurs, <rire> Qui pense que euh, Warren va aller en enfer Levez la main <rire> qui pense que Clément va aller en enfer, lever la main <rire> qui pense que je vais aller au paradis ouais je vais te servir là t'as renaquillé combien de personnes toi tu descends tu <rire> ce qui me fait mal surtout c'est de me dire que le... dans 4 h et 1 minute je serai en l'entraînement en train de courir et cavale le grand mort <rire> euh, non, non, 4 h et 1 minute c'est ce que je fais <rire> le ballon <rire> Le ballon. Voilà, exactement. Ouais, okay. Okay. Okay. Bah, Quand Ok, Vas-y, je dis. t'as bien ça sur tes glaces Oh non, non, t'as oh, oh, oh. les... ouais, <rire> un gamin. Moi, j'étais un gamin sur tes glaces. <rire> tu peux te rajouter un sauce picante Moi, j'ai le breuvage du Dieu sur les glaces. Laissez Dieu tranquille. Du coup Non, non, t'es obligé de mettre, côtes, de mettre une cote. Une cote à quoi. 100, envoyez comment tu vas voir. Ton idée à la base On fait un tour, on fait un tour. Un petit, un petit Non, t'avales, petit... t'avales, t'avales, t'avals, t'avales. Je... C'est dégueulasse. <rire> C'est dégueulasse. Ça va mec. Vas-y, quota combien on recommence. On va rejouer. D'accord C'est une quota 10. Ceux qui disent les mêmes chiffres, ils boivent les deux. Ils boivent. Ils boivent les deux. Les deux boivent. Okay. Wow. Attends, attends, faut que j'ai plus un chiffre. Prêt un, 1. 2, 3. 5 Personne n'a <rire> dit la même chose <rire> T'as dit combien <rire> T'as dit combien 9 5. 10, ah, vous 10, avez dit 5 tous les deux On a dit 5, 5 <rire> Du coup c'est... Yes on a... Vous êtes safe oh, vous deux Bah vous avez perdu <rire> un... C'est pas ça la règle Si si, si c'est ce que tu viens de dire justement On va rejouer, d'accord C'est une cote à 10 Ceux qui disent les mêmes chiffres, ils boivent les deux Ils boivent Ils boivent, ils boivent les deux Les deux boivent ouais, On ouais, vient de le dire, bon, c'est fini avec s'est fini Ok donc Brian, arrivez... c'est une cote à 10 vous... ouais, euh, C'est euh, dégueulasse ce truc là Vas-y on commence à 15 À 15, vas-y on commence à 15 3 2, 1, 1, 13, 2, 1, 4. mais non, non, non, bois un non, peu. non, mais t'avales, t'avales, t'avales. il est fou il est fou Il tiens, tiens. il il a... Il a plus je te, je te dis, c'est horrible C'est bon, je suis en Quoi, t'as combien, tu payes pas Elle <rire> euh... <Exact. Un. rire> <rire> Moi, je sors, mais je me... Tiens, on est marre Moi, je peux une salope, moi, je prends une salope, comme... Euh... Oh, c'est beny, c'est pour toi En il lui dit cassé pour des de merde. Les regrets de la life. <rire> Les regrets. Les regrets d'avoir fait ça. Tu veux sais quoi, Roshimaru Je me retire la langue. Là. Il, claire, il, claire, a il est il est clair, ça m'en Je coupe la langue avec mes pommes. Oh, J'aurais mis de vos On